Hello, salut Really Monster J'espère que tu vas bien Attends, j'ai un retour de son qui va pas bien derrière moi Hop. Et voilà Bah tranquille, ça va bien aussi J'ai reçu un code pour Quest Hunter donc je me suis dit que Plutôt que d'y jouer et de l'essayer comme ça dans mon coin Un petit live ça le ferait pas mal vu qu'il n'y a pas d'embargo sur le jeu et qu'il sort dans 4 jours, c'est aussi le moment. Alors c'est dommage parce qu'on peut y jouer jusqu'à 4 je crois, euh, et même sur le live, et ben, malheureusement euh, je suis tout seul à la voir. Donc voilà. Alors, euh... eh ouais, de l'exclu, eh ouais, eh ouais. C'est pas l'exclu, euh, la grosse exclu du moment. Hop là, il sera dans le Game Pass. Euh, a priori, là comme ça, j'ai envie de te dire non. Euh, j'ai pas eu l'info dans mes mails. Attends, je vérifie quand même. Euh, pour partager vraiment toute l'info dans son intégralité. Voilà, Quest Enter. Donc, développé par 12, euh, 2, enfin, 2 Zombie Games. Il arrive le 24 à avril. C'est un RPG, un auction RPG avec une, cherche, une chasse au trésor. Alors, chose intéressante, euh, salut Jésus. Euh, chose intéressante, euh, il est Peggy 7, donc a priori on peut vraiment y jouer avec ses enfants. C'est pas un truc ultra gore euh, qui va bien et tout. Donc, euh, ça c'est plutôt le côté pas mal. Euh, hop, on va. Alors, le problème. Il faut que j'aille chopé le prix Parce que ça, j'ai pas regardé avant de démarrer le live Store Microsoft Hop uh, Quest Hunter Alors Chose un peu chelou là, a priori, en tout cas sur le menu Bon, on a pas de son Alors, acheter Quest Hunter, mais allons-y, allons-y Alors, il est à 19,99€ a noter qu'il est aussi euh, jouable sur PC et qu'il est Xbox Play Anywhere, donc ça aussi chose pas mal. Vous démarrez sur PC, vous continuez sur Xbox, vous commencez sur Xbox, vous continuez sur PC, enfin peu importe. Voilà, il est amélioré sur Xbox One X, donc on imagine que c'est surtout la résolution. Jouable en coop, local euh... et en ligne. Voilà. Euh, il est en 4K, il y a des succès, il est jouable en écran partagé aussi, donc c'est quand même assez vaste hein, pour un jeu à 20€. Euh, il aligne quasiment toutes les fonctionnalités qu'on attend, euh, qu attend de la part de pas mal de jeux et qu'on trouve plus forcément beaucoup. Donc du co des souterrains qui sont générés a priori aléatoirement, des devinettes, des puzzles, des améliorations, des capacités, des armes, des armures, des objets, des monstres, des boss, des trésors et trophées. Voilà, donc il sort dans 4 jours, il est pas très gros, il fait 1 63, ce qui est quand même plutôt honnête. Et, euh, et voilà, bah en fait j'ai envie, envie de vous dire allons-y, hein Alors j'espère que vous m'entendez bien, n'hésitez pas à me dire en tout cas si le volume son euh, euh, du micro et du jeu euh, diffère euh, pas trop. Donc effectivement on a le choix. Un joueur, coop, online coop. Là on peut difficilement faire mieux. Ok. Ah, On joue en quoi En novice Chercheur de trésors expérimenté ou grand chercheur Allez. Alors, configure ton héros. Tiens, j'aime bien la personnalisation. Ah, c'est pas mal, ça. Euh... Bon. Pas mal de coupes de cheveux. <rire> Allez, on va se la faire genre elfe des Glaces. Hop. Avec une grosse barre. Hop. Oh, mince allez mais j'ai dit que c'était bon yep. alors x y b ah ouais on va laisser la un déjà stream ce qu'on... c'est un trop quand même qu'on découvre un peu l'intrigue Donc hello à ceux qui nous potentiellement rejoint nous sommes actuellement 3 donc après le nager du premier les really Monster. Bon les autres sont en retard, on a de côté je l'ai annoncé un peu à l'arrache. Hein. Euh, donc euh, c'est pas... Je peux pas trop leur en vouloir, mais à la base j'avais prévu juste de faire une vidéo du jeu, puis je me suis dit J'ai pas d'embargo dessus, soyons un peu foufous. Démarrons dessus. Alors, bon dieu, Watspoch, elle est partie à la recherche des coupables et s'est couché encore un peu. J'étais pas couché encore un peu. On voit pas d'étoiles, la terre est froide, mon pantalon est mouillé. Ok. Effectivement, en termes de graphie, c'est assez enfantin. C'est pas ultra méga fluide. Déjà, on peut récolter plein de trucs. Ça me plaît bien, ça. Et surtout, pour récolter des oignons, ça me semble le principal. Alors, on va, te... Alors, on va quand même essayer de faire un tour. Voilà, c'est ça que je voulais. Alors, les différents Compétence sur les boutons X, Y, B. Donc jusque là, pas de problème. L'attaque action sur le bouton va pas très compliqué. Euh, case raccourci sur la croix. Ok. Feuilleté, feuilleté avec la touche M. Ok. Merde. Déplacement. Inventaire. Gâchette gauche. Barrage. Gâchette droite. Creuser. Plan. Bon. Ah, Barrage. Ok. Là, on a notre inventaire. Ok. Donc notre inventaire. Ok. On commence à voir les choses qu'on a. On a ramassé ok bah, c'est juste dommage que quand on passe sur le, le... chaque élément d'inventaire on n'a pas la description directement parce que s'il faut tout ouvrir à chaque fois voilà alors niveau du héros donc effectivement on a un arbre de compétences et il faut qu'on obtienne des gemmes ok pour accéder à des éléments supplémentaires ok ça c'est bon jusque là des quêtes que l'on n'a pas encore un journal qui est totalement vide et les personnages qui on imagine est juste un inventaire des personnages croisés. Ok, je pense que j'ai pété tout ce que je pouvais péter. A priori je peux pas aller beaucoup plus loin que là où je suis. Et bah c'est parti Alors la musique est à peine trop forte. Excuse-moi, j'avais pas vu. Euh. Ah <rire> euh... On peut même paramétrer l'anti-aliasing, x8 Et bien vous savez quoi on mettre x4 On si on gagne un peu en fluidité, ça sera pas de mal Et on a une auto-attaque Bon on va quand même essayer de se débrouiller un peu comme des grands non Ok j'espère que le son est top là comme ça Je vais l'augmenter un peu de mon côté que Du coup j'entends voilà Alors, on peut péter les arbres, récupérer du bois jusque-là. Ok, besoin d'une clé en argent. Bon, la musique est pour l'instant pas désagréable. Ah, bah, ah oui, d'accord, mais c'est Minecraft en fait. Euh... Ok, fallait le dire. Je sais pas si je dois tout, tout péter, mais euh, bon, en tout cas pour l'instant. Hello, vite allume le flambeau. Le feu fera peur. Je n'ai qu'une pelle. <rire> ok les. Alors Bah bon, en tout cas les dialogues ont l'air plutôt cool pour l'instant. Effectivement, pour l'instant, je me verrais bien y jouer. Euh... Ah ouais Je suis déjà dans la mourance. Ah ouais Oh punaise Ok, j'ai juste pas fait gaffe en fait. Moi je... Alors je... alors, faut savoir que, comme joueur, je suis le joueur un peu bourrin. C'est-à-dire que tout ce qui est infiltration, un peu de technique et tout, faut m'oublier. Si y a un bouton pour courir c'est le bienvenu aussi. Non Ok et je peux aller récupérer tout mon inventaire là-bas. Ok bon ça déjà c'est cool. J'avais envie de rusher en plus. Ah ouais mais euh. Effectivement un petit peu de viande ça fera pas de mal Ah non c'était pas des oignons d'ailleurs c'était une citrouille Autant pour moi Je crois que tu perds tout quand tu meurs <rire> Ouais <rire> Bah j'ai cru que je perdais tout aussi mais en fait euh, A priori non c'est pas si mal que ça Enfin bon je me dis qu'il va falloir que je prenne un peu de skill Oh punaise mais Putain l'autre avec sa petite trompe euh, il voit loin quand même hein pépère euh, alors, c'est quoi qui me. Ah non, ah oh oui, d'accord. Alors là, on a la carte. Ah, mais a priori, je suis déjà allé trop loin par rapport à ce qu'il voulait en fait. Ok, ok, ok. Ouais, la bande-son a l'air plutôt pas mal. En fait, il y avait une belle flèche qui me disait Hé, hey, bah, genre, va voir là, quoi. Ah non, c'est RP. Et un succès au passage Le premier trésor Alors enfin, c'est marrant parce que Le jeu est en français mais les Les succès sont en anglais Oh You've got a torch. Et donc maintenant Maintenant que tu as de quoi allumer le feu Expérience obtenue Allumer le feu Alors pour allumer le feu J'imagine qu'il faut que je m'équipe Ce que okay, j'ai fait Oh je crois que je me suis merdé Oh je crois que je me suis Je sais pas ce que j'en ai fait je pense que la flèche est un indice Ouais alors a priori dans beaucoup de jeux Par contre je crois que je me suis merdé sur la torche Ah je crois que je me suis... Ah non c'est bon Ouh petite frayeur, petite frayeur Mais comment on attribue ce truc là L Appliquer... Ah uh ah -huh. Ah uh ah -huh. Alors des flammes torches à l'emplacement et sauve le jeu. Oula mais c'est pas français ça. Des flammes torches à l'emplacement et sauve le jeu repoussent les monstres. Quelqu'un a compris Je veux l'utiliser. Non, a priori non. C'est ça, oh punaise Ah ouais, c'était pas super clair D'accord, quand on allume Ça sent pas Google Trad Non, non, mais ok, d'accord, faut les utiliser pour allumer les torches Et en même temps, ça sauvegarde le jeu Effectivement, sur la trad, on n'est pas On n'est pas au top du top Bon, j'imagine que la, la plante éclairée là-bas Le problème c'est qu'avant de passer de l'autre côté là-bas, j'ai envie de savoir s'il n'y a pas d'autre chose dans la zone. Pourquoi il me dit d'aller voir là-bas maintenant encore là C'est bon stop. Faut aller le revoir encore une fois. Le feu est notre sauveur. Expérience obtenue. Ok. Bouffer cette baisse, ça te fera du bien. Ah, ouais, d'accord. En fait, il euh, y a un mode tuto. Moi, j'ai juste envie d'avancer comme un ouf. Mais finalement, c'était quand même intéressant. Ok, ouais, voilà, on gagne de l'XP. Ouais c'est peut-être pas déconnant de lui parler en fait Alors je vois que ça clignote à mort Bon c'est toujours pas ce qu'il me faut là Niveau du héros de... Ok ah ok donc là on peut... Tout dans, le, dans la ville. Allez, euh, pourquoi ça me demande ça? C'est passé un truc étrange. Ok, ici j'ai un mur invisible. Peut-être qu'il y a écrit quelque chose sur le panneau. Hein Mais... <rire> Alors quand on approche du panneau, attention. Lieu du naufrage, butin, secret trouvé. Quitter, aller vers le menu. Bah... non Bon, on va aller là-bas en face, on a placé la pierre, là il y a un moment. On a une petite torche qui va bien aussi, là, besoin de flambeaux. Ah mais tu cirque des flambeaux, il y en a qu'un Ok Un pas l'air d'autres flambeaux. Ouais, mais retourner vers le menu, le problème c'est que ça va faire quitter le jeu quoi, enfin... Je veux bien qu'il y ait un oui et un non, mais... Euh... J'ai mis non, je reste dans le jeu. Lieu du naufrage. Quitter et aller vers le menu. Ben non mais j'ai pas envie de quitter. Allez Bim. Euh, je t'en pas ce qu'il faut pour mon héros là. Ah non, c'est pas ça qu'il faut. Non, t'inquiète. Ah non, ça on peut pas le péter. OK. <rire> ça clignote euh... alors démarre là non ça ok lieu du naufrage protection pour la tête quand on ne sait pas cuisiner ah bien ah, classe J'ai vu qu'il y avait un mec au sol Ah je crois que cette fois J'ai la pierre qu'il me fallait Je crois que cette fois J'ai la pierre qu'il me fallait Yeah compétence c'est porté Porte un coup circulaire rapide Et bah Voilà Ok, Ok, ça a été attribué sur le bouton X et ça se recharge en bas, on le voit, d'accord. Ok, c'est pas limpide dans les explications. Ouais, bah voilà, c'est exactement ça, c'est à dire qu'il faut un peu se débrouiller par soi-même, je trouve ça un peu dommage pour un jeu qui, enfin, sur lequel on peut jouer aussi avec des enfants. Après sur la réalisation, il est plutôt pas mal foutu, j'aime beaucoup la, la, la, la, la pâte graphique. Ok, alors que dois-je faire maintenant On a toujours pas de clé. Euh, on a toujours pas de clé. Non. Hop. Ok, ça, ça sauvegarde. Besoin de flambeau. Ouais, bah super, j'ai bien compris. Besoin de flambeau, mais. <rire> J'aime bien la petite tombe qui est là. Ah, parce que je peux. Ouais, bah besoin de flambeau, toujours. Et si je pète la maison. Bon, déjà, la maison ne me brûle pas. Ah Secret trouvé, une petite potion. Donc il y a des secrets cachés un peu. Donc effectivement, il va falloir un peu explorer les coins et recoins. Euh... Du jeu, Hop, petite transparence dans les zones un peu, voilà, c'est bien foutu. Pourquoi il brille toujours lui Je l'ai vidé, on est d'accord. Ouais, le cel shading est très sympa, il est il, il est il est, pas trop envahissant non plus. Mais ça rajoute euh, cette petite touche cartoon euh, au jeu, c'est loin d'être désagréable. Euh, bah, Peut-être qu'il faut, c'est à ce moment-là qu'il faut aller là-bas euh, sur la droite et quitter, j'en sais rien. Je crois pas avoir eu de. Ah si, bah j'ai dû avoir. J'ai pas fait, fait gamme, j'ai dû choper la clé. Très bien. Toi viens là. Voilà. Un coffre, c'est toujours bon à prendre. Une poêle, comme dans PUBG, c'est parfait. Alors j'ai mon inventaire qui queen encore. Hop. Arme pour le combat rapproché quand on ne sait pas cuisiner. D'abord, on va essayer la poêle. Quand on vous dit que c'est du PUBG. Hey, Magie, magie! premier qui dit vos idées ont du génie, ça va pas le faire Même si je l'ai pensé très fort Ok Faisons le tour Alors, Un petit bouton pour courir Ça c'est le mec impatient ça Tadam besoin de pierre. Ok. J'aimerais bien savoir ce que je vais pouvoir faire de tout ça en fait. C'est exactement ça. Je fais un cuistot qui ne sait pas cuisiner. Ok. Ah ah ah ah ah. J'avais pas vu. En fait, ok, j'ai l'appel qui clignotait à droite. Ah, par contre, faut qu'on m'explique pourquoi les coffres sont si longs à ouvrir. Oh, Alors, qu'ai-je gagné à nouveau Ah bah non, nouvelle, euh, nouvelle capacité. Alors, créer une aura de protection réduit les pertes subies de 32%. Oh bah euh, oui, prenons. Et après on peut augmenter le niveau, ok. Et Nessa niveau 3 porte un coup puissant devant lui, tous ceux qui lui barrent le chemin perdent 30, ok. Bon c'est sympathique ce petit côté RPG. Euh secret trouvé oh ok je viens de comprendre donc en bas j'ai trouvé trois coffres sur les cinq ah ouais mais ça ça veut dire que ça veut dire qu'il y en a d'autres à trouver j'ai rien déterré là bas faut que je vérifie si ma pelle en fait se met à appelle ce mec n'était genre par exemple ce coin là là non, non ça fait juste un trou <rire> oh, oh, oh. ah oui non ok ah, alors c'est chaud il ouais. faut faire tout le truc euh. ok en fait dans chaque niveau il faut qu'on trouve euh, bon, des coffres hein, des, des, des petits secrets cachés des choses comme ça et là clairement j'ai trouvé les coffres qui allaient bien D'accord Alors maintenant où est-ce qu'on va trouver d'autres coffres Est-ce que la pelle s'éclaire bien Parce qu'en fait la pelle s'était mis à... Il s'est pas sauté, non il s'est pas sauté J'ai déjà été déterré à un coffre donc ça, aurait été, ça serait compliqué de... Alors la poêle ça, ça récupère plus vite la pierre et la... Bon enfin il y a un moment je vais pas me refaire tout le niveau non plus pour retrouver deux autres coffres Sinon on va vite tourner en rond quand même on a envie de tout péter C'est minecraft le truc Je sais pas ce que je peux faire avec du bois et de la pierre Mais en tout cas j'espère qu'on peut fabriquer des trucs Parce que là Ah est-ce qu'il y avait Potentiellement un coffre caché par ici Bah ben non il y avait déjà un coffre là euh, bah je vois pas trop ce que je peux trouver de plus, euh, sauf si vous avez une idée. Peut-être les gros rochers, ouais, bah écoute, oui, ça c'est pas bête. Pas celui-là en tout cas. <rire> ah, est-ce que je peux creuser sur le camp de départ ah. Tout j'ai cru que c'était une flaque d'eau, mais non c'est son zeppelin euh, qui s'est écrasé. Et là non, non rien, c'est un beau petit coin pour un coffre. Non, toujours pas. Bon, écoutez on va changer de niveau, hein, on va aller voir. C'est un peu frustrant de pas tout trouver mais... Euh... avec gros rochers, résultat je me suis obligé d'aller voir les gros rochers Bon bah non à tout à l'heure j'ai trouvé une fleur par là Et... allez On essaie de creuser Ouais bon allez c'est bon stop Allez hop euh... Ouais, allez, quitter. D'accord. Alors c'est vrai que quitter aller vers le lieu du... On a l'impression qu'on va quitter le jeu en fait. Bon en fait voilà, c'était le niveau qui faisait en même temps office de, de tuto. Bah ouais mais j'ai bien envie de monter sur certains trucs aussi mais... Euh... Alors, secret trouvé. Il y en a 8! Hey, salut toi! Alors. T'es quelqu'un de bien, je le sens. Aide-moi, je t'en supplie. Qu'est-ce qui se passe? Les mots sont devenus vraiment farouches. Ils sortent de toutes les euh, de toutes les fentes. Ils ne me laissent pas faire mon commerce. J'ai perdu tous mes clients. Bah, pas de bol. Aide-moi les combats, je te récompenserai. Bien, attends-moi ici. Donc j'imagine que c'est une quête. Besoin de flambeau. Bon bah déjà ça commence mal. Ah Ah ça y est j'ai déjà fini ma quête. Euh... <rire> ah bah voilà, une massue Et ben bah allez, mettons-nous mettons -nous un peu de lumière Et on va aller voir cette fameuse massue Et bah voilà Non, j'ai même pas trouvé dans le niveau tuto la loose hein. Non mais en fait, ça se trouve, c'était tellement évident que voilà. Ça se trouve, les enfants le trouveraient rapidement. Alors, je vois une échelle là-bas. Non, c'est du décor. Ok, avançons. Pas de bonne manière, je suis tout énervé aujourd'hui. Mon frère a parti de chercher des champignons au souterrain, en oubliant de prendre un peloton. Pourquoi tu vas pas J'ai peur de m'y perdre. Quel lâche. Je ne suis pas lâche, mais j'ai peur. Je peux essayer de le trouver. Et ben voilà, c'est parti. Quoi Entrer à souterrain. Ah c'est vraiment... Euh... Ce, ce, cet écran là, il me... Il me stresse. J'ai l'impression qu'il va me faire quitter le jeu. Alors, je sais pas combien de pierres il peut porter comme ça, mais ça a l'air impressionnant quand même. J'aime bien la petite jauge autour de l'ennemi, je trouve ça bien foutu. Je suis un rebelle avec ma masu. Bon, de toute façon, si je comprends bien, faut un peu tout péter. Nous sommes 5, bonjour aux nouveaux arrivants. Donc, euh, nous sommes en train de tester euh, Quest Hunter. Ah, il paraît que la malle passe au-dessus de la tête de quelqu'un. Et euh, l'épée, je, je peux la prendre ou ça se... Non Besoin d'une clé en argent. Bon bah le frangin il a pas la grande forme. Salut à toi Fred Bull34. Merci à toi pour cet abonnement. Je pète tout, hein. je suis désolé C'est pas très passionnant de tout péter Mais mais définitivement je crois que je vais jouer avec ma fille Celui-là Elle a 8 ans et je pense que c'est Alors, qu'est-ce que je peux acheter à mon héros Ah, on peut booster le... le... Le bouclier. Allez, niveau 2, parce qu'on est des gueudins. d'un. De côté j'avais peut-être besoin ici de... Ouais j'aurais peut-être pu faire un truc, bon tant pis. J'ai pas fait gaffe. Tiens, mange On a envie d'interagir avec ces pierres, ces pierres roses là. Euh, le mur à gauche vers le cadavre alors attends j'ai... mince excuse-moi Je vois seulement ton message Mais allons voir Ah si on peut péter les murs ça commence à devenir un peu intéressant ça Ah t'as raison là il se passe un truc, oh bien joué J'ai pas vu qu'il avait une forme différente alors ça voudrait dire qu'il va peut-être revenir dans le niveau du tuto Il y a peut-être un équivalent ou... Merci en tout cas pour ton coup de main. Ça a l'air super important les torches quand même. Peut-être que j'en récupère. J'en vois à tous les coins de rue mais j'en ai jamais avec moi. Ah bah. On va au moins en mettre une ici. Comme ça au moins en sauvegarde Bon bah Sauf si vous avez vu autre chose ah, J'ai tapé dessus la première fois Ah merde j'ai m'ai pas fait gaffe <rire> Si vous voyez encore autre chose N'hésitez pas mais je pense que j'ai fait le tour de De ce souterrain Bon bah je vais annoncer à l'autre que Par contre j'aurais bien, récupéré... bien récupéré son épée quand même Ça aurait été pas mal ça sur le principe Bon on a tout pété Euh, secret trouvé tout. Eh, hey, c'est mieux que le tuto. Alors a priori justement les souterrains sont générés aléatoirement donc euh... alors euh... je pense qu'en y retournant ça je vais je vais pas pouvoir le voir mais. Euh... Hop, et voilà. Bon, on va aller revoir le frangin là. Ah non, oui, bye. C'est toi qu'il faut que j'aille voir. Mauvaise nouvelle. <rire> il est parti voyager. Allez, on tente. Il a dit qu'il allait chercher le sens de la vie. C'est bizarre, pourquoi il m'a pas prévenu Tu l'aurais dissuadé, c'est vrai. Merci de ton aide, voici une petite récompense. Bah ben voilà. Et alors le soleil J'ai vu. Eh ben on est pas mal, on se met bien et un... alors de nouveau un succès. Mauvaise nouvelle, j'ai trouvé le frère perdu. En bas à droite, mince, il y avait quoi Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que... Alors... On va booster un peu l'attaque quand même. Euh, armure... Bouclier, bloc, Allez hop. C'est parti. je <rire> sais pas s'il faut tout péter ou pas si on peut découvrir des choses que... Ah ah ah ah la pelle. Elle qui bien. Il faut surveiller cette pelle Alors je sais pas si ces niveaux là aussi sont générés aléatoirement. Ça serait intéressant de... Ça serait intéressant de, de, de le voir par rapport à quelqu'un d'autre qui aurait le jeu. Je suppose qu'il va me falloir une clé, on est à peu près tous d'accord là-dessus, que je n'ai pas. Là, je n'ai plus de flambeau. Oh putain j'ai envie de tout péter. Mais en fait c'est peut-être ça dans le premier, dans le niveau tuto, il fallait peut-être tout péter, il y a un endroit en dessous d'un arbre, il fallait creuser. Mais en vrai c'est une bonne intro aussi au RPG pour les enfants je trouve. Parce qu'effectivement, je pense que c'est assez simpliste et euh... oh, je vais tout péter, tant pis. Merci d'avance pour votre patience inestimable. Ah bah, regardez Il y a un moment... On sait pas encore ce que ça active mais j'imagine que c'est d'une importance capitale. Non non non ça j'utilise pas maintenant Alors, qu'est-ce que tu me dis de beau depuis tout à l'heure toi Ah bah ben voilà Ah d'accord Casserole, c'est bon, chapeau de paille on s'en fout, marmite on s'en fout, un petit peu quoi... Ah non D'accord, ça serait plus puissant que mon, que ma casserole. Ok. Bah ouais c'est ça en fait tu peux tout péter, ça plaît aux gosses, euh, ils vont être contents. Fait, eh, regarde papa j'ai eu du bois eh, regarde j'ai eu de la pierre Eh papa j'ai découvert un coffre que t'as pas vu Eh ouais, eh bah, ouais, bah ouais, eh bah ouais. Eh bah en fait on peut péter la tombe <rire> Ah merde J'ai pas percuté, je crois que c'était moi tout à l'heure quand j'étais mort. Il est là lui. Ah, ça me remet de l'énergie, le petit feu, parfait. Par contre, ce qui me stresse, c'est en haut la, la jauge de vie. Qui va pas à fond sur le, le, sur le bout là ouais, en forme de triangle, ça ça me stresse. Encore toi Bah oui, quelqu'un doit bien une cabane. Bah ben, voilà, deux flambeaux. Oh cool Et un autre de trouver. Ah ouais, faut vraiment tout péter. Alors là, c'est vraiment. C'est le jeu où on pète tout, définitivement. Euh, là, il y a un truc. <rire> un petit secret trouvé, ok. Ouais, Qu'est-ce que vous en pensez comme ça là, de prime abord de jeu Ah, bah, un succès. Lumberjack. Ah, bah, il fallait casser 50 arbres. Bah, vas-y, vendu, hein. Il y a un truc avec ce... Avec le truc qui est activé ici, là Allez euh... Oh ça, ça... Pas creuser ici, là Non, il a rien non, vous l'avez vu l'entrée cachée derrière, là Ah non non non, ah je chargé sans vouloir, ok. Bon bah attendez, non, on va remonter. Donc nouveau succès, euh, parce que vous les voyez pas les succès vous sur mixeur mais euh, voilà, il fallait casser 50 pierres et ça donne un succès supplémentaire. Non par contre ça c'est relou. On casse l'arbre et ça nous fait rentrer dedans, ça c'est relou. Ouais, en multijoueur ça doit être très sympa là, j'imagine. Même à 4 sur le live, euh, en fait ça peut être super sympa. Je vois bien euh, les gamins jouer ensemble euh, justement pendant cette période de confinement. T'as pas avec ton compte Et euh... non, mais là, attends, c'est bon, non, c'est juste relou. Ah, oui, d'accord, en fait, euh, à partir du moment où on est sur un des 4 carrés, voilà. Putain. Non toujours pas Ah c'est relou ça oh Enfin désolé je pète tout Mais il y a un moment ça me stresse de savoir que je peux louper des trucs C'est horrible ça Des fois je me dis mais non non mais arrête fais pas ça Non en fait Ok J'imagine les mecs qui arrivent en live qui connaissent pas du tout, ils arrivent Putain le mec il passe en train de tout péter quoi Oh le relou eh bah ben ouais, franchement ouais Alors, cher monsieur, ne partez pas comme ça, s'il vous plaît, une pièce pour le pauvre le clochard euh, J'en ai quand même pièce, je sais même pas marquez où Tiens 10 pièces Merci mon cher, voilà une histoire pour te récompenser Certains disent que ce n'est pas par hasard qu'on avait installé cette grande porte au centre que ce sont des mages royaux qui l'avaient fait construire il y a bien longtemps pour protéger quelque chose de grand et de terrible et qu'on ne peut l'ouvrir qu'avec un cube magique quel bobard drôle bah ben voilà écoute on a gagné XP, hein. et un succès Generous euh, j'ai donné de l'argent à un, à un, Alors bégar je sais pas ce que ça veut dire exactement mais euh... ah, deuxième succès loot collector casser 50 boîtes et barils voilà, g voilà. c'est pas énorme, mais euh, c'est toujours. On, on est toujours preneur. Bon, on a une grotte là-bas. Bon, on va commencer par se la faire quand même. Ah, mais c'est horrible hein, ce toc. Hein, c'est un euh, ce truc qui fait Non, mais ça se trouve, j'ai loupé un truc et tout. C'est crucial pour la suite de l'histoire. Ça m'aurait trop bien servi. Ah, mais ça, c'est abominable. Ah mince, attendez, il faut que je chope. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, le chat, je l'ai sur un iPad juste sous mes yeux. Et en fait, il se trouve que la batterie est en train de décéder. Enfin, pas décéder, mais... Euh... Et forcément, c'est à ce moment-là que si je retrouve mon câble d'iPad. Voilà. Hop là. Alors, donc, on est dans un... Pourquoi ça creuse Bon, on commence à avoir un inventaire bien fourni, je sais pas si on est limité euh, sur la longueur. Hop voilà. on va brancher ça, comme ça, et au moins je suis sûr de pouvoir continuer à vous parler. Voilà Non mais c'est ça, sur le principe, il faut casser donc on casse, c'est clairement ça. Non mais là c'est vrai que je me mets à la place des enfants, c'est top quoi. Hop, oh, il y a quasiment des loot dans tout. <rire> je vais vouloir péter tous les... Tenter de péter tous les murs aussi. Genre celui-là là. Non. Non, et puis voilà, c'est des petits puzzle games assez rigolos, assez sympas. Oh, c'est pas désagréable. Hein. Graphiquement c'est pas désagréable non plus. Là donc moi j'y joue en j joue en 4K euh, sur ma télé. Et euh, C'est vraiment pas vilain. Bah ben ouais en fait. Alors je suis en train de, alors, pour voir les succès je suis en train de régler ça, c'est à dire que je vais plus passer par le stream direct de la console. Mais en fait là je suis en train de préparer euh, euh, notre environnement pour streamer et tout, j'ai même commandé un micro blablabla enfin je veux on va pas faire le, le vrai youtubeur hein, je pense pas mais, mais le but c'était surtout de, de pouvoir streamer sur toutes les plateformes malheureusement euh, Mixer est pas encore assez développé à mon goût malheureusement et euh, bah, c'est vrai qu'il faut pouvoir toucher un peu plus de monde et euh, bah, effectivement si on cumule euh, du youtube euh, euh, du périscope du facebook et tout bah, ça sera quand même plus sympa on aura aussi plus de monde même si je préférerais privilégier mixer euh, en termes d'environnement parce que je, trou je trouve l'écosystème de mixer plutôt pas mal peut-être temps de prendre un peu d'énergie quand même et euh... non mais là, là c'est clairement mixer sur... depuis la console si euh, je fais une acquisition avec euh, avec mon boîtier euh, mon boîtier d'acquisition directement et que c'est cette image là que je stream, vous, vous le verrez. Donc c'est ça qui est. Euh... D'ailleurs, je viens de gagner un succès, j'ai même pas fait gaffe de ce que pouvait être ce succès. Mais euh... bon, les, les murs à péter ils se voient quand même bien, ils sont juste pas transparents du tout. Secret trouvé. Et on... Ça fait gagner de l'XP, c'est magnifique. J'ai envie de tout allumer maintenant aussi. C'est pareil, je vois des flambeaux, je me dis Mince, si j'ai pas de flambeaux, je peux pas l'allumer. Oh, faudra que je revienne pour l'allumer. Non, non, t'inquiète, a pas de souci. Non, c'est juste effectivement le stream en direct depuis la console, bah ça veut pas. Euh... Sac à dos plein. Ah, bah voilà. Sac à Oh là là là, non pas Dora, pas Dora On, a... On s'attaque pas à Dora Non, je viens de voir <rire> Je venais de voir que j'avais plus d'énergie, non Bah oui, essayez encore Merde Loser Bon alors ce que j'aime bien c'est pareil On revient mais euh... Ça va, c'est pas C'est pas le drame d'avoir perdu quoi. sac à dos est toujours plein ah, ah non Il faut une clé Ok, ok, il me faut une clé. t'oublies tes capacités. Ouais. Ça va, elles sont là, tout va bien. Ah euh... mais genre la clé en fait euh, je l'ai pas ici, alors est-ce que j'ai tout trouvé oh, Non j'ai compris, on se met vers la sortie, on a tout, oh, c'est ouf ça, je ressors, genre... ça me dit que j'ai tout trouvé, sauf que j'ai un coffre fermé quand même. Ok bon, pensais il me faudra une clé, il va falloir que je chope une clé quelque part. Euh, non, a priori, j'ai pas perdu. J'ai pas perdu ma capacité. Elle est toujours en bas. Ah, elle est là. Attaque circulaire. Ah, a priori, la petite flèche m'indique qu'il qu faut que je me rende au oh, magicien. Ah, voilà un dire qui est de retour. Ah, bah ok. Qui peut construire un navire pour moi Qu'est-ce qu'il y a d'autre à proximité Pff. Ah, bah cool. Tu l'auras à ta maison, arrête de gronder. <rire> J'adore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à proximité Il y a un forgeron qui habite à côté. Brave gars, mais trop discret. Ça fait déjà deux, deux jours qu'il cherche son marteau. Je vais te l'indiquer sur le plan. Ok, je crois que je vais y aller. Eh ben, bah parfait. Alors... Alors, le plan, le plan, le plan, il est là. Euh... Ok, donc moi, je suis le point jaune. C'est pas forcément super clair, mais je suis le point jaune. Ok. Euh... Bon là après j'ai toujours rien pour passer Alors après j'imagine qu'il y a un jeu d'aller-retour euh... Voilà, besoin d'une clé en argent Donc il ouais, y, y a certainement un jeu d'aller De, de, de va-et-vient à faire entre différentes zones En fonction des items qu'on trouve Oh là Ah attendez cette fois je vous ai perdu sur le chat, c'est pas grave, on va le remettre à l'écran La recharge n'était pas assez Super il ne veut pas m'afficher le chat Ok, bon bah allons par là-bas, hein. il nous demande d'aller là-bas, c'est parti. Quitter vers le... Ça, en fait je pense qu'il y a une erreur parce que tout à l'heure il y avait marqué euh, quitter et aller vers le menu aussi. Puis quand on va dans les grottes, c'est marqué aller dans la grotte ou aller dans le souterrain, je sais pas. Alors, maison du forgeron, allons voir, je pense qu'on peut, et maison du charpentier. Quelque part, il paraît que l'odeur les attire. Alors je ne sais pas encore à quoi servent les coquillages, mais j'imagine qu'ils ont une, une réelle utilité. Le sac à dos est plein Ah c'est horrible euh, Est-ce que je peux fabriquer quelque chose là Ça serait cool Ah non il me manque toujours cette pierre là euh... Bah c'est gênant euh, Bah tant pis pour l'instant on va rester là hein Alors le forgeron clairement il est où là Niveau suivant, Eh ah bah voilà. Alors, point disponible, point disponible. Un petit peu d'attaque, un petit peu de défense, un petit peu de ça. Ça m'agrandit pas mon inventaire par hasard. Oh pas bah non. Non, mais euh... Alors oui notre fameux forgeron parce qu'en fait on y est mais... Euh... Euh, Peut-être que j'allume la torche mais est-ce qu'il me reste une torche Mais par contre on n'a pas de forgeron donc on est chez le forgeron mais sans avoir de forgeron. Et je peux pas partir à perpète non plus donc euh bah voilà on va aller chez le charpentier Ah, il est là notre charpentier. Ah, mais que tu fais toi Ok, alors qu'est-ce qu'il a mis Eh hey, bûcheron, t'as pas vu le charpentier C'est moi le charpentier. Oh, merde. Euh, je ne suis pas donné bûcheron par contre, être charpentier ça me plaît. Euh, Qu'est-ce qui arrive au soleil Je pense que c'est un enlèvement, je suis pas sûr que le roi donnerait une récompense. Celui qui résoudra ses... Okay. Euh, je pique qu'un effet t'as raison, je vais t'aider. Le malheur c'est que mes effets ont disparu suite au glissement de terrain. Aide-moi à les déterrer. Pas de problème, vous faut-il croiser Bon ça j'ai vu que c'était en bas. Je pense que c'est là. Ah, ah bah oui, mais l'attaque circulaire vers les rochers, c'est mieux. Oh non, je peux pas le ramasser. Euh, Qu'est-ce que je peux... ça, on bête. Ok, et donc là, normalement... Ah non, je peux toujours pas On va finir de... chercher ce qu'il y a dans les parages. Surtout que là... Non même pas oh. Ah mais ça c'est hyper stressant ça Je comprends le principe du euh... Ah mais non mais ouais c'était ça elle, elle était là la pierre Va t'en toi Et là maintenant, hop, alors, coup, porte un coup puissant devant lui, tous ce qui lui barre le chemin perd de 30. Et ben voilà Je peux reprendre la poêle, ça ne me sert à rien mais... affaires. L'appel ça te connait. Vas-y autrement nous allons construire ta maison. Je vais t'indiquer mon camp sur le plan. Juste le temps de cacher mes biens et j'arrive. Alors un nouveau succès. Mon premier ami. Trouver un charpentier. Il y a forcément un truc à creuser quelque part là. Et voilà, on creuse. Allez, oh là là, alors c'est pas très réactif quand il faut aller vers l'objet et appuyer sur A. Succès, quoi donc? Abattre ah, sans arbre. <rire> bon, je pense que je vais avoir le même avec les rochers bientôt. Ok, je pense que là j'ai tout pété. Hein. J'ai bien nettoyé la zone. Allez, ah, ouf. il ah, y avait encore un secret à trouver. Bon, c'est pas grave, on pourrait retourner. Alors, le camp. Ouais, c'est pas mal foutu. Il faut aller d'une zone à une autre. C'est dommage que la carte globale soit pas plus... plus... plus... plus... plus sympathique. Enfin, c'est... Alors... On va commencer à construire une maison. Attends, l'important est d'avoir des ressources. Apporte-moi 20 bois et 15 pierres. Bon, je pense que depuis tant que je tape dedans, euh... j'ai tout apporté. Bim, 200. Bah ouais, chapeau. Maintenant il faut libérer de l'espace. Vas-y, abat tous les arbres. J'y cours. Euh... Pff, pas déjà un peu fait là. Non Alors, c'est où qu'il faut que je libère de la place. c'est là. Bah ça va vite l'XP Ah là le pire c'est.. Ouais. Ah, ils ont des bonnes têtes. Et le pire c'est imagine construire à la maison à un endroit où j'aurais dû creuser pour avoir un coffre. Coffre que je n'aurais plus jamais, ça aussi, le stress. à quoi sert la plume mais... Ouais c'est sadique Ah mais clairement c'est hyper sadique Qu'est-ce que tu fais toi pépère Attention tout le monde, actualité de la dernière minute euh... concernant le royaume un crime monstrueux jamais vu dans l'histoire de notre royaume a été commis, on a volé notre astre Une époque sombre nous attend, les bandits pis sans faire de pause déjeuner <rire> Le bétail s'en sauvage et attaque ses propriétaires. Les semences périssent sur les champs. Une grande famine approche. Les morts se lèvent de leur tombe. Vu les circonstances le Warden a tout. chacun de chercher le soleil disparu. Celui qui le trouverait sera récompensé. Il épouserait la fille du roi et aurait en plus un terrain et un château. Oh, vous le voyez venir le, le terrain et le château là, dans le jeu Alors, qu'est-ce que j'ai à faire Je ne sais pas ce que je fais. Ok, bon. Ma maison est toujours en construction Ouais, ça serait ça sera tellement sadique ça Alors j'ai activé une tour avec un triangle, une autre avec un rond C'est une plante dedans Ouais, ouais je peux péter l'arbre qui est au milieu avec ce rocher. Non, je peux pas. Allez. Hop. Ok, bon. Je suis en train de demander s'il n'y a pas des arbres qui reviennent. ou Non, chez moi ou. J'avais bien tout pété, non oh, J'ai un doute. Non, je suis sûr de l'avoir cassé celui-là. Je crois que je suis en train de tout me retaper à chaque fois. Ah non, mais ça c'est moche, si ça revient, c'est horrible. Ok, bon lui il a plus rien à me dire. Ah oui, c'est vrai que ça je peux recharger. Hop. Ok. On peut pas aller dans les maisons, non. Les Hop. Un petit coffre ici. <rire> Je les compte pas. Désolé, non, t'inquiète. fameux cube qu'on va les poser salut ça coma Non, non, mon énergie Ah <rire> putain, à chaque fois euh, Putain, je suis où Ah oui, d'accord, il m'a fait revenir là. Rends mes items. Je peux pas re-changer mes cœurs. Ah, si, ça y est. Ouais, c'est pas très réactif des fois. L'interaction le, avec les objets, elle est pas très précise. Bon, bon on va faire des allers-retours. De toute façon, il est dix fois plus costaud que moi. Courage, fuyons, c'est ça. Je sais pas ce qui m'empêche de le tuer, mais c'est certainement la peur. Allez, on l'a presque. Ça change de la petite fée de Zelda quand même. Succès, 10 premier golem. Bon, on a encore notre zone avec le cube. Hop, oh, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, Non, non, non, non, non, non, non, non, toi, toi, toi je te sens pas là. Bah, ouais. c'est toujours mieux que... que de ma poêle tout à l'heure. mais d'où il vient seul De D'où vient la lumière lui Petit succès C'était mon premier aussi Oh putain sérieux je les oublie, merde t'as raison. Je suis un bourrin hein, donc euh. Ça va mieux On va manger un peu... Ah, là voilà. Au secours Au secours Ne me mangez pas Ah, écoute, Tata ils sont pas ouf Voilà oh, on va réclamer tout de suite la comp... la... la... Alors, un, un, un, un. Tout pour un profit Bah oui mec A mon avis c'était une princesse Ils l'ont mangé Je pense pas Ils l'ont préparé pour leur chaman Où je peux la trouver Où trouver le chaman des gobelins Ah tu n'es pas du pays toi Non Salut Salencoma Hop le camp gobelin Encore un succès, trouver le grand gobelin ah bah bah c'est pas mal Bon bah écoutez on va arrêter là, je pense. On commence à se faire un petit peu tard. Et au moins, voilà, on a été à la découverte du jeu. Ouais, enfin, il me faut une clé dorée. Euh, euh, hop, dans mon inventaire qu'est-ce que j'ai de beau J'ai toujours pas d'autres clés, non Bah non Bah non, bien évidemment. Ça aurait été trop beau. Je peux rien upgrader Non, bah non, ça aussi, ça aurait été trop beau. Bah non. Ok, bon bah. Et bah écoute, euh, bonne fin de soirée à toi aussi. Besoin de flambeau. Je veux juste sauvegarder Bah ouais, c'est un petit petit. Enfin, c'est vraiment sympa. Enfin, pour le coup, j'y allais plutôt avec des a priori en hein, me disant bon, allez, on va le tester. Euh, machin, et puis bah en fait. Euh, c'est lui, Xboxygène. Euh non non le site, enfin le site, non non, il y a un site qui existe mais on est plus, beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux voyons. Ah, bah Xboxygène a retiré son message, bah alors. Hop, a testé encore, ouais clairement. Euh... Je sais pas si j'aurai l'occasion De faire un petit coop Avec ma fille en live Du coup ça serait pas mal du tout Je peux rien en faire de leur sous-soup là Non oh, J'ai pas envie d'arrêter <rire> Ah un coop ça peut être vraiment sympa pour le coup Bah ouais il, y... il est hyper agréable Je sais pas ce que j'active là Si j'enlève le cube Est-ce que ça ah bah ouais euh, Faut que j'aille sauvegarder Je vais leur demander une torche J'aimerais éviter de perdre les 2-3 mecs que à faire, on va allumer une torche qui ne l'était pas, parce qu'en fait on peut réutiliser une torche sur une torche, qui n'a pas beaucoup d'intérêt mis à part sauvegarder, mais c'est un peu dommage euh... Euh, de mémoire ah non, elle était déjà allumée elle. et pas une autre ah non J'ai pas une petite torche allumée là Ah mince, j'ai oh plus de place, mince, oh non. suis pas sûr d'aimer le coup du flambeau pour sauvegarder en fait euh, J'avais pas de maison en construction moi ici Voilà. Hop, hop, hop, hop. Bon bah écoutez, merci à tous euh, de m'avoir suivi dans cette découverte de, de Quest Hunter. Euh, bah écoutez, un jeu très sympathique en tout cas, euh, je m'attendais pas forcément à ça, je, je sais pas forcément à quoi je m'attendais non plus, non plus, enfin à vrai dire. Euh, mais un bon petit RPG, euh, bon assez débutant, donc effectivement plutôt à jouer... Euh, euh, avec des enfants, jouer à plusieurs en coop, possibilité aussi de jouer en coop sur le live, il a une vingtaine d'euros, faut voir la durée de vie. Euh... Mais c'est un prix qui me semble relativement abordable étant donné quand même que le en termes de, de, de, de, de créa, de graphisme, de gameplay et tout, ça a l'air quand même relativement vaste. Et je me dis que pour une vingtaine d'euros, bah, il doit proposer certainement beaucoup plus d'heures que ne le proposent beaucoup d'autres jeux. Donc euh... bah, pourquoi pas. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à tous, une, enfin je souhaite à tous une excellente nuit, parce que là il est quand même tard, il est 1h23 du matin. Merci d'avoir suivi, et puis à très bientôt, et puis on a quelques vidéos en préparation, en première sur notre chaîne YouTube aussi, euh, de jeux qui sortent cette semaine, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et puis on va en faire d'autres d'ici là, cette semaine. Voilà voilà, et eh ben merci à tous de nous avoir suivis, salut Jésus, salut Ried Monster. Monster et euh, aux autres qui ne sont pas forcément manifestés dans le chat mais qui nous regardent. Voilà. Allez, bonne nuit à tous.